Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 18 ans et je suis atteinte d'encéphalomyélite myalgique. J'ai été diagnostiquée au mois de février 2020, à l'âge de 17 ans, lors d'une hospitalisation d'un mois. Les premiers symptômes ont commencé à l'âge de 16 ans. Je me suis mise à avoir des douleurs articulaires de plus en plus intenses, une fatigue persistante, malgré un aménagement d'emploi du temps et des heures de sommeil en plus. Vivre avec cette maladie, c'est se retrouver seul. Au début, les médecins ne me croyaient pas, car j'ai d'autres pathologies et on me disait que ce n'était pas possible. J'ai changé de médecin traitant, qui lui a commencé les recherches. J'ai dû me battre pendant près de deux ans et demander une hospitalisation pour enfin avoir un diagnostic, car je ne pouvais pas continuer à vivre sans savoir ce qu'il se passait. Cette fatigue n'est pas une fatigue comme les autres. Chez nous, c'est une fatigue persistante ou plutôt un épuisement mental et physique. Au moindre effort, comme me lever le matin, faire mes devoirs, aller à un rendez-vous, ou bien me laver les cheveux, c'est très compliqué. Par la suite, je n'ai plus d'énergie, et je mets des jours à m'en remettre. On se sent profondément malheureux et impuissant, parce qu'on ne peut plus faire ce que l'on faisait avant. Je ne peux plus aller à l'école, alors qu'étudier était une passion pour moi. Je ne peux plus sortir avec des amis, ou bien faire du shopping. Quand on force trop, on se retrouve dans un état d'épuisement tellement intense qu'on est couché à ne plus pouvoir rien faire. J'ai l'impression de me retrouver dans une sorte de coma. J'entends, mais je ne réagis pas. Je n'ai même plus la force de parler ni de réfléchir. On appelle ça le crash. Chaque personne met plus ou moins de temps à s'en remettre, suivant l'effort qu'elle a fait. Cette maladie, c'est aussi se retrouver dépendant des parents, à devoir demander de l'aide, à devoir leur demander de faire plein de choses à notre place. Car nous sommes dans l'incapacité de pouvoir le faire. Pas parce que nous ne voulons pas, mais parce que nous ne pouvons pas. Je me sens dans le corps d'une personne de 90 ans, alors que j'en ai 18. C'est insupportable de se sentir emprisonné dans un corps qui n'est pas le nôtre. Merci de votre écoute et de votre aide.